Bonjour, euh, voilà, euh, je suis à nouveau de retour, euh, dont je, je poursuis euh, tout, comme euh, j'ai fait euh, précédemment, hein, des vidéos, des suites de vidéos, quoi, de, de, mes, euh, de mes opinions, euh, de ce que je pense euh, euh, personnellement. Euh, voilà quoi. Et donc le sujet, euh, que je vais aborder là, il y a maintenant, euh, c'est quand même préoccupant. Hein. C'est, euh, je dirais, tout ce qu'on nous informe là, euh, euh, c'est suite aux, aux épandages euh, dus au kentrailles, hein. voilà, ça s'appelle des kentrailles, ou des chemtrails l'un ou l'autre et ça euh, bon j'ai découvert il y a, il y a des années, des années en arrière hein. ça fait longtemps que j'ai découvert ça hein. depuis milieu des années 90 mais au début euh, bizarrement on nous disait tous euh, parce que moi je posais la question où ça provient de la, la fumée euh, qui dépend de la, euh, euh, la fumée blanche, blanche qui épargnent. Ils me disaient tous, tous euh, la même chose, que c'était dû au... Euh, euh, c'était dû... Euh, oh, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça, ça me reviendra après. Enfin, bref. Euh, et voilà, euh, moi j'ai cru quoi, bêtement, j'ai cru. Et ça, euh, bon, euh, j'avais pas internet, j'avais rien. Hein, parce que si puis j'ai pas étudié euh, de la chimie, hein, je sais pas, Mais, euh, profondément, j'ai pas, euh, aucune notion de la, de la chimie. Mais bon, là, euh, on, on m'a écrit euh, précédemment un email, euh, par des suites d'emails de quelqu'un, un utilisateur de, de l'Amérique. Me parlant de harpe, tout tout ça, il la dernière, je crois, il y a, il y a plus d'un an. mais Moi, j'ai pas fait vraiment attention. moi j'ai, euh, je lisais euh, les séries de, de courriels qui m'écrivait. Qui ça, euh, l'américain, hein. j'ai lu. Et, bon, il me parlait du projet harpe et tout ça. Je dis, c'est peut-être euh, comme ça, quoi, qu'il m'envoie des choses. Euh. Mais après, euh, en faisant des recherches sur Internet, ARP et tout ça, H-A-R-P, euh, qui se trouve en Alaska, j'ai fait des recherches et effectivement, euh, ça existe. Euh, la suite de ça, j'ai je, regardé je, euh, des vidéos. Euh, bon, j'ai... Il euh, n'y a, a même pas une émission qui a, qui a été euh, diffusée hein, de ce genre-là, une émission à la télé. Bon, sachant que je pas la télé, hein, mais bon. bon C'est très peu, euh, très peu euh, répandu hein, au niveau de, de la télé française, hein, des choses comme ça. Et de là, j'ai fait des recherches et j'ai regardé euh, beaucoup de. Euh, beaucoup de ces, ces gens euh, experts, experts euh, dans la matière, quoi. Euh, comme euh, euh, cette madame Fébrasse qui euh, elle est décédée euh, il y a plus d'un an, il y a, euh, il y a des, des gens qui ont, été, euh, qui ont collaboré auprès des, des pilotes qui conduisaient ces avions-là, euh, ils l'ont avoué. Euh, ils ont été sur place, euh, c'est des hauts niveaux, hein, je veux dire, c'est pas n'importe qui. Bon, euh, moi j'aurais compris euh, si c'était euh, des jeunes ou quelqu'un qui n'a jamais vécu puis qui disait ça comme ça, que les, tous ces dépendages là euh, toxiques euh, proviendraient de, de tous ces avions, euh, tout ça, mais là bah, c'est quand même des experts, c'est euh, pas n'importe qui. Euh, les gens, euh, ils disent que c'est du compotif, ils disent que c'est de la pure mensongère. Euh, c'est quand même des experts hein, qui ça, la dangerosité de, de, de, de l'environnement, de tout, euh, tout ce qu'on subit là, euh, la pollution. Les, euh, ils émettent, euh, euh, suite à l'épandage, euh, euh, des, des éléments toxiques, euh, comme, euh, comme beaucoup de, de choses, comme le strontium, l'aluminium, le parium. Euh, euh, ça, c'est hyper toxique, quoi. Et ils épandent ça, mélangés à ça, avec beaucoup d'éléments éléments chimiques, hein. il n'y a pas que ça. Hein. Et nous, euh, ensuite, euh, on respire ça. ça moi, ça ne m'exprimait pas. Hein. Je veux dire, moi, ça ne m'étonne pas parce qu'on euh, sent la qualité de l'air. Il n'est plus euh, autant euh, sain euh, qui est euh, pur. L'air euh, pur, euh, on ne la sent plus, même moi. Quand je vais, euh, je vais dehors, faire ma des marches et tout ça, ben, je sens, quoi. Hein, je sens le plomb, euh, je, on respire, j'ai l'impression que j'ai euh, de la ferraille au fond de la gorge. C'est plus euh, naturel, quoi. C'est pas de la nature. Je veux dire que euh, l'aluminium, ça ne provient pas de la nature. Hein. Euh, tout ce qui est. Euh, non, à mon sens, moi je dis euh, faut, sachant que je connais rien dans la matière euh, chimique. J'ai pas fait d'études, j'ai pas mais pourtant ça c'est ça on ne l'avoue pas. On dit que c'est du copotiste, on dit euh, pourtant euh, avant de dire ces choses-là, j'ai bien regardé, hein, j'ai bien euh, vraiment fait le tour, je euh, j'ai pas, pas été sur le terrain, certes. Et j'ai fait le tour, j'ai dit, mais je ne vais pas raconter des conneries comme ça, sachant que j'ai aucune preuve. Et là, j'ai fait vraiment le tour. J'ai euh, visionné euh, des, des, des vingtaines de vidéos, des, des experts qui disaient, euh, ils lancé euh, des, des, des alertes du genre euh, en anglais, en, en américain. Et euh, c'est que des experts, c'est pas des gamins quoi. Je veux dire, moi j'ai regardé les vidéos, tout ça, mais je ne rêve pas. Je veux dire, euh, tous ceux qui ont avoué ça, ils savent ce qu'ils disent, quoi. Euh, ce n'est pas des copotistes, ils ont vécu, euh, je pense qu'ils ont euh, été sur place, ils ont. Euh, et ils disaient qu'avec euh, tous ces bidons qu'ils enfin, qu ont à l'intérieur de ces avions, après ça ils dépendent. Euh, pour faire des essais, pour faire divers euh, pour euh, remodifier euh, le climat et tout ça. Ils prennent euh, ces trucs-là, quoi. Avec le projet ARP, H A a R P. Voilà. Moi, sachant que je ne connais rien, bon certes, je, mais je le dis, ce que j'ai euh, vraiment vu, ce qu'on m'avait informé il y a plus d'un an et demi. Voilà, c'est que c'est vrai que je ne connaissais pas, hein. je viens à peine de la connaître là. Quelqu'un euh, m'avait écrit euh, des séries d'emails, comme je vous ai dit, et j'ai pris connaissance en lisant des divers euh, sujets à ça. Moi ça m'intéressait, je dis bon, euh, c'est intéressant quoi, de ce qu'ils disent et tout ça. Et, euh, on a beau à dire euh, les, les dérèglements climatiques, les réchauffements climatiques, c'est dû à la pollution euh, et tous ces... Bon, certes, j'y crois aussi, ça contribue. Mais euh, sachant que les chemtrails et, et les projets ARP, ça, il n'y a personne qui le... Parce que c'est euh, commerce, quoi, c'est quelque part euh, secret. Et bon, euh, ça tue euh, des millions de gens, quoi. Moi je dis pas, je, je n'accuse pas, j'ai l'impression, euh, parce qu'il meurent en série, tous les euh, euh, des séries de maladies, euh, qu'ils soient AVC, que ce soit crise cardiaque, que ce soit, euh, que ce soit euh, le cancer. Il euh, y a plein de monde qui meurent dans les mêmes catégories, ils meurent tous dans la même euh, filière. Euh, moi, je le sens, hein, même dehors, euh, c'est devenu irrespirable, hein. c'est devenu grave, quoi. C'est vraiment euh, qu'on puisse euh, laisser faire euh, comme ça, je ne sais pas. C'est pas la nature qui pollue, euh, avec la, la, on a le goût de la ferraille au fond de la gorge. C'est immense, quoi. Euh, comment on peut, on peut accepter euh, de telles choses euh, sachant que c'est toxique, c'est quelque chose de toxique et moi je ne connaissais pas. Je dis euh, bon c'est peut-être euh, la pollution, que ça s'évade et avec sa poussière, des trucs comme ça. Il euh, y a eu beaucoup de témoignages qui vont avouer ça. c'est pas moi, hein. c'est n'est pas provenant de moi. Euh, eux ils disent que moi je, je n'ai rien en la matière, je dis précisément, je dis comme ça, je ne fais pas de leçons, je n'ai pas donné de leçons à qui que ce soit, mais c'est les vies de toute espèce vivante qui est en danger. Qui, qui est dans, en danger. Et qu'on puisse laisser euh, faire ces choses-là, il euh, y, y a un mal-être. C'est vraiment euh, gravissime, hein. personne ne euh, veut l'avouer, ils disent tout ce que, ce que je m'en fous. Euh, D'abord c'est le, le climat, hein. vous voulez vraiment du succès, beaucoup veulent du succès de la part des gens. Mais s'il y a des pertes de vie, euh, comment voulez-vous avoir du succès Il y en a un qui, euh, qui meurt, et ben, ils se le retrouver Voilà les, les gens qui disent, il y en a un qui meurt, donc on s'en fout il y en a des sont là, hein, ils sont nés, et puis voilà, il n'y a, a aucune euh, empathie envers l'humanité. Même en tout est hein, même quand je vois euh, euh, en la nature même, la faune et la flore, il n'y a plus rien. Il n'y a plus euh, autant d'animaux, même euh, volatiles, comme les, les oiseaux. Les oiseaux, les papillons, les abeilles, euh, je ne vois plus rien, il hein, n'y a plus rien. Euh, plus d'oiseaux qui chantent, il n'y a plus rien. C'est devenu immonde quoi, un monde où que l'humain doit exister. L'humain qui est rentable, pas tout le monde. Hein. L'humain euh, à qui euh, ils doivent rester sur terre. Le reste, ça doit être exterminé tous, comme comme euh, comme les euh, comme elle disait, ses bras, c'est en son âme, euh, on est aspergé comme des, des cafards. Ben, c'est exactement pareil. Ça vient vraiment. Euh, et moi, je suis pour l'environnement, euh, euh, je la respecte, enfin, je fais mon possible, c'est sûr. C'est j'ai arrêté de euh, euh, tout véhicule à moteur euh, à rouler en permanence. Enfin, euh, je, par décision même euh, dans mes décisions j'ai voulu arrêter quoi. Et je, là le, je circule qu'à vélo et je ne m'en porte pas plus mal et je veux dire c'est pas autant mortel mais bon euh, même à vélo on, on respire des saloperies on respire beaucoup hein, beaucoup énormément de saloperies ceux qui roulent même en moto euh, euh, tout ce qui est euh, motorisé en euh, les deux roues, euh, même eux, hein, malgré qu'ils ont le casque, euh, ils, ils, ils inhalent quand même là euh, toute cette euh, ce d'échappement, ces saloperies, ces, et si c'est euh, tu sais, provenant de la de tout euh, le cancer et tout ça, toutes ces pollutions les, les bordels des chemtrails qui, qui circulent, euh, toutes des conneries comme ça. Et nous on accepte ça pour la rentabilité. Voilà, on doit être rentable. Et on s'en fout parce que ça rapporte de l'argent. Voilà ce que tout le monde dit. C'est pour ça que les gens ils veulent... Ils veulent... Ils veulent je m'en fous ça. Il y a un, un qui, qui meurt, ils doit retrouver, comme je redis. Et je vais me répéter encore euh, si, s'il le faut, mais bon, euh, c'est important quoi, je veux dire c'est la vie qui est en juin, euh... <rire> les gens ils s'en fichent, ils disent que c'est des conneries, euh... Euh, voilà, c'est, moi ben, je sais pas, je comprends pas ce monde-là, euh, à moins que c'est moi qui est bizarre. Euh... Et voilà, voilà euh... bon moi j'ai dit euh, ces discours-là, euh... quand je vois, il n'y a plus rien, plus d'animaux, euh... les gens ils disent que ces animaux-là, ils... ils infectent, euh... Euh... Ils provoquent les maladies, ils provoquent toutes choses, et euh... ils sont obligés de, de les tuer. Euh, si euh, la nature a créé ces, ces espèces-là, c'est qu'il y a une raison. Même les pigeons, les corbeaux, les moineaux, s'ils ont, euh, ont créé ça, si la nature a créé ça, c'est qu'il euh, y a de multiples raisons. Mais les gens, ils, sont, euh, ils disent que c'est des, des espèces néfastes. Euh, voilà, et pourtant les pigeons, c'est vraiment des, des animaux euh, quand on leur parle et tout ça, on a l'impression qu'ils nous écoutent, euh, ils sont formidables, ils sont très familiers, ils sont euh, peut-être sauvages, euh, les gens n'aiment pas trop la sauvagerie peut-être, ils n'aiment pas ça, ça, ça doit tout être exterminé et tout à la poubelle, euh, tous ces trucs-là. ils Il y a des déchets euh, dans la nature, ils s'en foutent. Euh, la sauvagerie, il euh, n'y a aucun respect. Mais pourtant, euh, c'est grâce à ça qu'on respirait euh, quand même de l'air pur, on respirait tout. Ben non, euh, voilà, c'est tout un enchaînement euh, d'éclorements, comme on dit, hein. enfin, comme je dis. Moi, ça, c'est mon avis personnel maintenant, euh, euh, c'est pas ça qui va me faire vivre, hein, je veux dire, euh, tous ces trucs-là, quoi. Euh, moi, quand je vois, il y a beaucoup de gens, ils sont morts de cancer, ils sont Oh bah ben, c'est des morts naturelles, ils disent euh, voilà, ils disent pas plus, euh, ni plus ni moins, c'est pas connu. Voilà. Ça va se poser des questions, quoi. On respire des saloperies, euh, même dans les jardins, euh, dans les... dans euh, euh, ceux qui font les potagers, euh, les espaces verts, les arbres. On voit dans les troncs d'arbres, il y a plein de mousse euh, bizarres, de couleurs euh, bizarres. Alors en plus, ils doivent analyser ça. Hein. Ils l'ont ils ont quand même analysé. C'est pas n'importe qui. Et euh, les gens, ils disent que c'est des complotistes. Voilà, Enfin, euh, moi-même, moi, je ressens ça comme ça. On, il, y a, il, y a dix, il y a plus de dix jours, j'ai vu euh, des chemtrails. J'en ai vu deux qui circulaient juste au-dessus de ma tête. Si j'avais un appareil photo, je les aurais filmés. Voilà, c'est... Il, il y a une dizaine de jours, de ça. Il y avait un beau ciel bleu, dès qu'il y a un ciel bleu, voilà, c'est... Automatiquement, c'est ça. Moi, j'ai toujours euh, fixé ça, mais je n'ai jamais, jamais prêté attention. Je, je, je me suis dit, bon, c'était... C'est de la vapeur, c'est rien que de la vapeur. Euh, parce qu'on me le disait bêtement, euh, voilà, Alors on fait tout croire aux gens, c'est incroyable de croire. Malheureusement, parce qu'on n'est pas sur le terrain, on n'a pas de connaissances, les gens ils, ils font ce qu'ils veulent avec quelqu'un qui est des petites gens comme ça. quoi. Mais pourtant, moi je suis pas bête, hein. je suis pas aussi bête que ça. Hein. Euh, Peut-être pas étudié, mais... Il euh, ne faut pas me prendre pour une andouille non plus. Hein. Voilà, voilà, on nous prend vraiment pour des sacs, quoi. Hein. des déchets. Des... Enfin, <rire> c'est que parole. <rire> je suis désolée de donner que de la parole, mais bon, euh, voilà, J'y pense, hein, j'y pense. Euh, S'il y a quelque chose que je dois euh, me manifester, euh, je manifeste. Euh, surtout de la nature, quoi. Voilà. voilà. bah écoutez, euh, bah, écoute, je vous remercie hein, de, de votre visionnage dans ma vidéo, hein, et voilà, euh, je vous ai dit euh, donc mon avis euh, qui concerne Ken tout, euh, tout ce qui est épandage, voilà, est, ça me heurte, voilà. Bah, sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée pour tous, et les quatre coins du monde quoi. Hein. Et euh, je vous dis euh, très prochainement, j'espère que ceci vous a plu, hein. je vous dis donc à la prochaine et puis prendre soin, hein. voilà, au revoir.